Je fais le direct pour les gens qui vont se connecter après de votre vie où euh, vous aurez l'impression que rien de ce que vous faites n'avance. Vous aurez l'impression que rien de ce que vous faites autour de vous n'avance. Vous aurez l'impression que ce que vous avez entamé ne donne pas. Et vous aurez même une sorte de sensation de piétinement, comme si vous êtes sur place. J'ai beaucoup insisté là-dessus dans le direct que j'ai fait hier. Et je vous ai dit que quand vous commencez à Visualiser, planifier, agir pour vous sortir d'une situation. Vous aurez la fatigue, les découragements, euh, le manque de confiance en soi. Donc vous aurez d'abord vos propres forces personnelles qui vont venir vous combattre. Donc avant même qu'on ne touche les autres forces de l'extérieur. Vous aurez les choses de l'intérieur qui vont vous combattre, à l'intérieur de toi-même. C'est pour ça que c'est important pour toi de comprendre tes points forts et tes points faibles. Connaître tes points faibles euh, forts t'aideront comment Si je sais peut-être que je suis bien en public speaking... Je sais que c'est pour m'exprimer devant les gens. Je suis très forte là-dedans. Mais si c'est pour écrire un exposé. Je ne suis pas moi-là. Je vais capitaliser la capacité que j'ai de parler. Parce que quand je parle, ça me donne de l'énergie. Bonjour Monsieur De Gaulle de Kinshasa. Maintenant, si je prends un boulot où je passe mon temps à écrire les rapports, et je sais que ce n'est pas mon fort, je serai frustré tous les jours. Je serai découragé. Je n'aurais pas envie de faire quelque chose. Et à la limite même, je vais même, même croire que... Peut-être c'est même l'ANAC. Je vais même croire que... Peut-être peut même... Tu vois, les pensées suicidaires même qui vont venir. C'est pour ça que vraiment, je vous en prie. Surtout quand vous allez... Vous allez remarquer que les personnes qui ont décidé, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aller travailler pour quelqu'un. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aller... Euh, te mettre dans un certain environnement parce que la personne m'a dit que non moi je connais que j'aime être indépendant je n'aime pas qu'on me dise que j'ai affaire ça, ça, ça il n'aime pas la personne a compris que au lieu d'aller me mettre pendant 8 heures de temps devant l'homme là pour qu'il me rabaisse pour qu'il me rabaisse je viens me mettre ici pendant 5 heures de temps ou pendant 10 heures de temps, je fais ce qui me passionne et le problème dans le passé, c'est que vous n'avez pas appris à capitaliser ce qui vous passionne. Ne sait pas capitaliser ce qui vous passionne. Ce qui fait que tu vas passer ton temps à parler aux gens, si tu les motives, tu leur donnes des conseils, tu fais ceci, tu les aides à monter leur business plan, tu les aides à chercher la marchandise, c'est ça qui est ton fort. Au lieu de demander en contrepartie qu'on te paye pour ça, tu vas faire ça, après à 8 heures tu vas partir, tu vas passer toute ta soirée hein, à travailler sur le projet de quelqu'un. Le lendemain à 8h, tu vas partir dans un bureau, t'asseoir, ranger les documents, ranger les documents. Alors que tu sais que ranger les documents, ce n'est pas ta chose. Et dans cette période où vous êtes, euh, beaucoup d'entre vous, vous êtes, en, je sais pas, le mois de janvier, est très lourd. L'air du mois de janvier, c'est comme la résistance. Janvier n'est pas fait de, de pic d'émotions. Genre, ouais, c'est ça qui s'est passé. Parce que, généralement, en janvier, il n'y a pas de férié, Il n'y a pas de fête, Il n'y a pas de, il y a rien qu'on attend. Qui va faire qu'on se dise que, waouh, j'ai hâte. J'ai hâte d'être à ça. J'ai hâte de faire ça. Ce qui fait que, tu traverses janvier. si tu ne fais pas attention, ton énergie, quand tu es en train de traverser janvier, sera flat. Ce sera plat. le dis encore, vous vous battez contre, on me dit c'est un peu comme si tu essayais de voler alors qu'à la force de la pesanteur qui veut te faire tomber, tu as des forces naturelles qui sont en train de venir contre toi, tu te lèves, tu dis je vais étudier, Cinq minutes plus tard tu es en train de dormir, tu prends le livre, tu déposes sur la table, tu peux bien te mettre sur un espace où tu peux lire, tu confirmes le sommeil, Je dis, mais attends, ça c'est des choses que moi je faisais facilement Il y a, a tel nombre d'années Moi je faisais ça facilement Et pourquoi aujourd'hui c'est lourd Pourquoi aujourd'hui il n'arrive plus Parce que beaucoup d'entre vous aussi Vous êtes dans une phase de maturité Vous êtes en train de mûrir Et quand tu mûris tout ne t'est plus donné sur le plat. Genre, tu restes, tu prends la Bible, tu, tu fais un, 2, trois, quatre, soleil. Tu dis, ok, je n'importe où, là où je tombe, c'est là que Dieu va me parler. Dieu ne fonctionne plus avec toi comme ça. Il s'attend à la maturité de ta part. Bonjour Karine, bonjour Karel, bonjour euh, Annie Rose. shot bonjour. Et cette maturité va te demander que les, les choses qu'avant tu faisais, sur un coup de tête, tu disais Ah, moi, elle laisse. Le tout, si tu fais, ça ne donne pas. Au lieu de laisser, le lendemain, tu te pointes encore. Le lendemain, tu te pointes encore. Le lendemain, tu te pointes encore. Tu dis Ah, Souvent, ton homme sera choqué par toi-même. Tu vas dire, hé. Hey, moi d'avant, à l'heure, si quelque chose me fait comme ça, moi j'ai à laisser. Hey, j'ai à laisser, pardon. Moi j'ai à laisser, je suis partie. Mais quand tu mûris, tu. Et c'est. Cette maturité est nécessaire pour. Euh... C'est un peu comme si tu. Je te vois un peu comme un arbre qui doit s'enraciner. Bonjour Hervé. L'arbre ne peut pas. Il y a une dame que j'ai suivi, un, un dicton qu'elle disait hier. Elle disait, l'ouragan prend plus de temps pour déraciner un arbre que de pour, pour mettre à terre un immeuble. Et elle disait que c'est parce que l'arbre a les racines qui sont incrustées dans la terre. En Nice, si tu veux savoir quelque chose, tu contactes les numéros, tu demandes. demandes. Venez pas dans le direct, me demandez prix des choses. L'arbre, j'ai eu deux arbres qu'on a déracinés au mois de juin dans ma cour. C'est là que j'ai vu la profondeur des arbres. Tu vois un mangué comme ça, là c'est là, tu regardes, tu simplifies. Les gars ont creusé. En largeur, ils ont creusé une, un cercle de presque 3 mètres carrés de diamètre 3 mètres de diamètre et en profondeur ils sont allés jusque presque 1 mètre et demi 2 mètres merci Pérez et si tu ne si tu ne prêtes pas attention à chaque fois que tu voudras t'enraciner quelque part tu vas voir qu'il y aura cet esprit de Pff, laisse. Et je parlais hier avec la dame qui me coiffait. Je lui dis Parfois, même quand tu vois la coiffure, si que quelqu'un va, va vouloir, tu vas te dire non, il ne faut il pas te faire la coiffure aux États-Unis parce que là-bas, ça paye. Il ne faut il pas te faire la coiffure euh, euh, euh, euh, au Gabon. Il faut, je ne sais pas, tu vas trouver un autre pays. Et c'est là que je lui disais que même au pays, au Cameroun, Si tu mets la persévérance, l'excellence, le service et tu mets un bon cadre, tu vas te rendre compte que tu vas vendre, tu vas avoir les clients qui vont arriver et ils seront satisfaits. Tu vas te retrouver au Cameroun où les gens coiffent à 1000 francs, 2000. Tu vas coiffer, tu auras par tête, tu peux prendre 15-20 mille. parce que peut-être tu as fait un salon où premièrement tu n'étais pas les six premiers mois, ça n'a pas marché. Peut-être comme tu voulais, tu n'as pas fermé le, le mois qui a suivi, peut-être l'année qui a suivi, supposons l'ouverture, l'année qui a suivi l'ouverture. Tu as regardé ce qui manquait sur le marché. Tu as pris. Ah tiens, quand les clients arrivent, ils n'aiment pas attendre. Il y a un salon ici au Gabon. Quand tu arrives là-bas, il y a au moins 15 coiffeuses. Et t'assure il y a les femmes dedans là-bas jusqu'à... Ce qui fait que si tu arrives, même si tu veux n'importe quelle coiffure, il y aura toujours quelqu'un qui est là. Quelqu'un sera toujours là. Et je me suis dit, au Cameroun, ça c'est le truc que je n'ai pas, pas vu. C'est quand tu peux au marché Mokolo ou bien tu pars au marché Mbopi. Que tu peux dire que tu pars à n'importe quelle heure, tu vas voir plein de femmes là-bas. Mais ce genre de concept, personne n'a pris pour dire que je vais implémenter ça au Cameroun. Parce qu'on se plaint et on ne comprend pas que s'enraciner dans quelque chose, c'est traverser les tempêtes. Parce qu'on m'a parlé d'une dame qui est, il y a plus ou moins deux personnes qui m'ont déjà dit qu'elles sont passées par ce salon de coiffure. Donc ça, c'est le truc de 6, 7, 8 ans. Elles ont coiffé là-bas, elles ont accumulé l'argent, elles ont payé leur caolo, le, le, le, le elles sont gros en Elles ont payé les caolo, elles sont partis en Ça veut dire que quand tu regardes le boss, peut-être celui qui a ce salon, c'est quelqu'un qu'il a sûrement traversé des tempêtes. Mais il s'est enraciné. Et c'est l'enracinement qui va faire que plus tu promets tes racines profondément, plus costaud l'arbre peut être, plus haut l'arbre peut aller. Et parfois dans nos saisons, on ne comprend pas ça. Parfois on ne comprend pas. Ça vous abandonner facilement tu commences ton sel lavage au sel après deux semaines un mois tu laisses en août tu voulais l'enfant l'enfant entre en septembre après tu fais les lavages fait les kits fait fait fait octobre tu arrêtes tout tu ne fais plus rien comme travail spirituel alors que tu as pris trois mois pour concevoir ma chérie, comme tu en t'es laisser là comme ça, là, ne te dérange pas. Tu vas voir ta vie dans six mois, tu vas confirmer le code. Tu vas confirmer le code. Tout ce que tu as construit là va tomber. Parce que vous devez apprendre la persévérance et la maintenance. Et c'est ce qui fait que beaucoup de mariages ne tiennent pas aujourd'hui. Quand ça ne va pas... Ah, tu m'énerves, je t'énerve. On s'énerve. Nous nous énervons. Ok, vous vous énervez, d'accord. Il s'énerve, séparez-vous. Alors que tu as prié pour le mariage là jusqu'à. Seigneur, donne-moi le mari. Seigneur, Seigneur. Seigneur. Seigneur. Chaque fois que tu fais un travail spirituel, quelque chose va quitter sur toi. Chaque fois que tu prends le sel, tu mets dans l'eau, tu le mets sur toi. Il y a quelque chose. Écoutez, ce n'est pas que tu vas toujours attendre de voir une manifestation. Je me suis lavé sept fois la semaine passée. Les sept fois-là, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Non, non, non. Parfois, tu vas me faire deux semaines, rien ne va se passer. Tu fais seulement. Il y a une dame qui m'a fait un message, j'ai mis dans le groupe des rois et reines là. Elle a déjà fait tellement de choses spirituelles. Tellement depuis deux mois qu'elle qu est suivie par moi. Mon suivre, je vais même trop dire, c'est trop dit. Je vous ai dit que moi, elle est suivie, je ne vais pas t'écrire pour te dire que tu as fait ça, tu as fait ça, je ne vais pas t'écrire. Mais elle me dit que bon, voilà, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre J'ai déjà fait ça, je peux faire quoi elle reste à dire, ok, je veux vais, je vais une consultation parce qu'elle veut voir ce qu'il y a encore qu'elle peut faire. Depuis presque deux semaines, elle essaie d'avoir une consultation avec moi. Blocage, blocage. Je, veux, je vois son message ce matin où elle dit, elle a eu l'intention, elle a pris le, le la poudre de désenvoûtement, elle a fait bouillir, elle pugée avec. Elle passe au coucher, d'or. Et c'est plus j'avais à 5 heures. le matin. Les verres là, les vers de, de femme là, elle avait ça dans le ventre. C'est sorti. C'est une femme qui n'a pas d'enfant. Je pense bien, parce que je crois qu'elle est dans la quarantaine. Elle a été mariée 8 ans, elle n'a pas d'enfant. Elle dit qu'elle se réveille le matin. Elle, f... elle a envoyé la photo. Ceux qui sont dans le groupe là, vous allez voir, là, vous allez voir la photo. Je crois que ça c'est la deuxième femme déjà qui fait le témoignage des verres qui sont sorties après qu'elles se soient pugées avec la poudre, le, le, le truc de désenvoûtement là. Et ces choses, ce sont des choses qui bloquent ton argent, ta conception. Et souvent ça met aussi l'esprit le, de rejet sur toi. Ça fait qu'on te rejette beaucoup. Mmh. Imaginons peut-être qu'elle avait commencé son travail il y a deux mois, après elle dit, ah j'ai moins déjà trop fait il a trop fait comme ça là, elle est. le truc là, c'est dans son corps non? même en décembre 2023, tu vas encore voir les choses dont tu seras délivré tu vas rester, Dieu va te montrer encore qu'il oh, y avait encore ça qui te bloquait après tu vas rester, Dieu va encore montrer tu vas dire, hey, il y a encore ça qui me bloquait tu vas rester encore trois mois plus tard hein, Dieu va encore montrer qu'il y avait ça qui te bloquait oui. Et plus tu te débloques, plus tu deviens fort. Plus tu te débloques, plus tu deviens fort. De plus en plus, tu restes comme ça. Là, tu deviens fort. Tu te dis, peut-être, on ne te manipule plus. Un homme n'entre plus dans ta vie comme ça. Là, il se fait, tu arrêtes ton business, tu arrêtes tout ce que tu faisais. Non, tu deviens fort. Tu dis non. Tu arrives à détecter, quand tu rencontres quelqu'un, tu détectes ses intentions au départ. Et quand tu, quand tu commences à te fortifier, fortifier spirituellement, tu commences aussi à connaître ce que tu veux. Tu commences à comprendre ce que tu veux un peu plus. Donc tu n'as plus la personne que tu attends toujours que quelqu'un te dise. Parce que c'est pas fait des gens comme ça. Malheureusement, il attend toujours qu'on dise que fais ça, il fait. Fais ça, il fait. Il attend en fait. J'espère que ça va vous permettre de comprendre ce qui vous arrive parce que vous êtes dans une phase où vous avez l'impression que vous êtes en, dans un film au ralenti et, et ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts pour tirer les choses que ça monte. Ça ne coule pas comme tu, ça ça coulait souvent. Genre, je me lève, et je fais tac tac tac tac tac tac, ça se passe. C'est une phase. Et généralement, ça arrive quand tes choses sont déjà prêtes à éclore. Et ça ralentit comme ça là pourquoi tu abandonnes. Parce que si tu abandonnes, tu ne reçois pas. Si tu abandonnes, ça ne se passe pas. Bon, vous passez une bonne journée. Hein. C'était juste une vidéo rapide.